Ça pourrait se prêter à une mauvaise blague ou à un humour un petit peu déconcertant, et j'en suis absolument désolé, mais je vais me justifier. Je vais me justifier, vous inquiétez pas. Salut à toutes et à tous, il est 16h, la même compagnie. J'espère que vous, allez bien. Écoutez, pour ma part, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia. À la base... Pour une vidéo assez sympathique. Mais ça va être une vidéo sympathique. Mais je me suis renseigné un peu trop tard. Et je me suis peut-être un peu trompé. Alors je vous explique. J'ai voulu changer. J'ai voulu euh, prendre un camion militaire. Parce que je suis tombé dessus par hasard sur les sites de mode. J'ai voulu prendre un camion militaire. Parce que je trouvais ça super sympa. Et je me suis dit, ça peut être sympa justement pour découvrir les routes euh, secrètes. Hein, puisque vous le savez, sur Grand Utopia, justement, on a découvert des routes un petit peu secrètes. Alors je vous remontre par exemple sur MyGotopia. Vous euh, voyez, il n'y a qu'une ligne. Il n'y a qu'une ligne ici. Mais on s'était rendu compte sur le trajet qu'il y avait. Des petits chemins et on se demandait où c'est que ça pourrait aller Et donc je me suis dit un jour on fera des épisodes spéciaux Et vous êtes chaud à ce qu'on le fasse d'ailleurs On va faire des épisodes spéciaux où on va découvrir des petites routes Et je me suis dit avant toute chose Bon de toute façon on est de retour ici hein. J'ai fait, euh, fait des lives entre temps D'ailleurs euh, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch J'ai embauché, attendez petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet J'ai embauché euh, J'ai acheté un, un petit camion là, un petit Volvo euh, J'ai embauché euh, Sarah voilà J'ai embauché Sarah pour qu'elle me fasse un peu de thune J'ai mon DAF XF, mon camion à moi Et puis ce nouveau camion que j'ai acheté qui est un camion porteur Parce que c'est toujours un petit kiff de rouler ce genre de camion euh, Qui n'est pas de base dans Eurotruck et c'est euh, les, les premiers camions que tu conduis Dans la, dans la vraie vie euh, quand tu passes ton permis euh, Poids lourd donc voilà euh, et, et non pas super lourd donc euh, Et je trouvais ça intéressant un camion militaire justement euh, Un peu tout terrain euh, pour pouvoir prendre Des petites routes euh, par-ci par-là Alors du coup pour vous expliquer on est à clairland actuellement hein, c'est là où j'ai mon, mon garage hein, Puisqu'à chaque fois je, me, je suis téléporté ici quand, quand je change de véhicule on va prendre un trajet Alors c'est pas des petites routes mais sur le chemin il y a des points d'intérêt Il y a des points d'interrogation peut-être des routes sinueuses Je ne sais pas et si jamais Sur le chemin on voit des routes secrètes Et eh bien on les prendra les amis tout simplement Donc là c'est de la départementale hein. Mais s'il y a des petites routes euh, qui m'ont l'air un peu cachées Donc ça c'est pas une route cachée hein. Mais s'il y a des routes cachées sur le chemin on les prendra Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo Mais elle risque d'être assez intéressante Alors on va aller donc jusqu'à euh, gueule <rire> À Chalzel voilà En passant par Saint-Angèle Et puis euh, ici euh, Lavroche et la falaise ici, Bosel, en partant de Clairelande, ça nous fait un beau trajet Mais là où je me suis un petit peu trompé, c'est le véhicule, en effet nous sommes en France, nous sommes sur Grand Utopia Et ce camion c'est un camion russe, <rire> je ne savais pas avant de me renseigner parce que je voulais faire un peu le connaisseur Et vous expliquer ce que c'est comme véhicule, je cherche la marque, je vois Kama 3 Kama 3 qui se dit également Kama Z je crois, si je ne dis pas de bêtises Ouais, Z, bon vous savez ce que ça veut dire le Z non Bon bah voilà, bah c'est pas Zemmour, c'est en Russie Donc je suis désolé un petit peu pour, euh... c'était pas fait exprès Ici on est pour la paix, donc je ferai pas d'humour à la base je voulais faire une blague Je voulais faire euh... croire qu'on fait l'opération Orion vous savez Mais bon avec un camion russe c'est peut-être un petit peu mal vu <rire> Donc voilà on va rentrer en tout cas dans le, dans le camion, on va directement partir Et regardez par contre comme il est joli, alors on va quand même dire qu'il est, qu est joli Ça reste un petit camion militaire, bon voilà j'ai mis les petits fanions. Encore une fois un grand merci à, à Fox pour, euh, pour ces petites décorations Voilà M Company, Sons of the Forest euh, Bon à l'arrière il n'y a pas grand chose Et eh, d'ailleurs à l'arrière c'est rigolo c'est un PNG on dirait On dirait que c'est une vraie couchette mais ça doit être un PNG je pense euh, Donc voilà les petits fanions euh, Double GPS pour être sûr de ne pas me tromper Et puis nous on va partir La petite subtilité également qui est plutôt sympa c'est que je suis en manuel J'ai vraiment voulu faire comme, euh, ah, comme à l'auto-école j'ai envie de dire finalement Enfin comme les camions de, de ce type hein. Non, voilà, on voit bien la boîte de vitesse d'ailleurs euh, Ces véhicules là sont toujours en, hop, là, en manuel De manière générale Ok on va partir On va enlever la petite boîte de fenêtre Petite boîte de dialogue Et ça fait depuis très longtemps que j'ai pas roulé en manuel sur Eurotruck Bon hein, dans la vraie vie je roule en manuel donc ça va C'est une 6 vitesses également J'ai modifié le camion Alors c'est un 300 chevaux hein, 300 chevaux. Mais euh, normalement elle a je crois Quelque chose comme euh, 9 vitesses Un truc dans le genre Hop, Je vais m'engager mais du coup je l'ai trafiqué, je l'ai modifié pour euh, qu'il ait 6 vitesses et que ce soit agréable pour moi Vu que j'ai un boîtier 6 vitesses et j'avais pas envie de me faire chier avec des interrupteurs Donc voilà un petit peu, mais euh, donc ça devrait bien se passer Par contre la subtilité c'est que ben euh, je crois que j'ai jamais roulé sur Eurotruck Ou alors qu'une seule fois mais j'ai jamais roulé de, de camion porteur comme ça Alors on dit bien camion porteur hein, si je dis pas de bêtises Mais donc euh, voilà il n'y a pas de déportation de remorque Il euh, faut faire très attention, il y a un gros bouchon Visiblement, faut faire très attention euh, au porte-à-faux, bien sûr. Je vous montre un petit peu en vue extérieure comme il est beau le camion. <rire> bon, si on oublie quelques détails, mais euh, voilà, c'est plutôt sympa. J'espère que j'aurai pas de problème avec cette vidéo. Hein. C'était vraiment pas le but. J'ai vraiment pas fait exprès. Alors, je pense qu'on va devoir y aller de force. De toute façon, hey, j'ai le véhicule, tout le monde me respecte normalement. <rire> tout le monde est censé me respecter avec ce véhicule. Allez, on va éviter de faire trop de blagues quand même. Hein. Donc on va faire gaffe au à faux c'est vraiment le truc qui peut poser problème Je vais me permettre de, de doubler un petit peu Ah ouais, ouais, ouais, là il y a un bouchon ma gueule C'est du top délire Oh là là là là La magie de Grand Utopia Combinée à l'intelligence artificielle en carton Bien que c'est assez réaliste hein, C'est assez réaliste Alors petite parenthèse également pour cette vidéo J'espère que vous allez d'autant plus l'apprécier Est-ce que ça va passer ici oui, ça va passer, regardez, messieurs, dames. Euh, bah, non, du coup. Avec un semi, peut-être. Mais là, je ne pense pas. J'essaye quand même. Oh, à gauche, c'est bon. À gauche, c'est bon. Derrière, c'est bon. Oh je vais passer mon permis. Oh, je vais passer mon permis, en fait. Je crois que je vais passer mon permis. Hein. Parce que j'ai une aisance. <rire> Bref, non, les amis. Euh, parlons peu parlons bien J'ai réaugmenté la qualité graphique Je suis au maximum je ne peux pas faire mieux Vraiment je ne peux pas faire mieux alors en vidéo je ne sais pas comment ça rend Il euh, y a un point d'interrogation à débloquer ici euh, Un petit peu plus loin On va y passer très rapidement Ah parce que j'aurais pas dû passer par là visiblement Donc ouais j'ai réaugmenté la qualité graphique Normalement euh, ça doit être super joli Alors le seul petit défaut visiblement Avec ce camion comme vous pouvez le voir Oh la girafe Comme vous pouvez le voir c'est que c'est très sombre à l'intérieur c'est bien aussi mais ok une agence de recrutement Très bien le feu qui passe au vert Et eh bah ben, écoutez c'est parfait On va on va en profiter pour entamer un petit demi-tour Normalement on n'a pas le droit j'en ai rien à péter J'en ai rien à péter Vous inquiétez pas ça va bien se passer J'attends que les dernières voitures passent Et hop j'y vais Alors je crois pas que ça marchera en une seule fois et tout à fait Tout à fait ça ne marchera pas en une seule fois Mais c'est pas grave écoutez on prend notre temps on essaye de faire ça bien et, et, et, et assez rigolo, enfin euh, assez rigolo que ça l'a paraître. Le fait de conduire un camion comme ça, le fait que ce soit plus plausible que j'en conduise dans la vraie vie, eh ben ça fait que je vais rouler, je, je roule un peu plus RP, hein, le fait de passer les vitesses, etc. Je vais, je vais rouler de manière un peu plus réaliste. Je pense pas que vous allez me voir taper beaucoup de véhicules euh, aujourd'hui. Oh, par contre là, je dis ça au, au même moment où je vais m'en taper un. Hein. <rire> non non mais euh, mais voilà, on reste bien sur l'intérieur, euh, L'extérieur pardon Je mets même pas de clignotant parce que là je suis un peu Alors quand tu roules en automatique euh, hein, Voilà mais quand tu es en manuel Plus les clignotants c'est un petit peu terrible Messieurs dames Allez on est parti Il nous fait quoi le GPS Merde Ah oui alors là on va avoir un petit problème On va avoir un petit problème parce que je vous explique euh, Ma quatrième vitesse en même temps c'est mon frein de parking Donc euh, ouais ça va être compliqué Donc c'est le Joy Button 11 et c'est mon frein de parking parce qu'en automatique c'est différent euh, Join button 11 Attendez il faut juste que je le trouve rapidement Bon en tout cas les amis n'oubliez pas euh, de vous abonner Si jamais vous me découvrez aujourd'hui Voilà Et là normalement ça ne devrait plus poser de problème Alors attends il faut juste que je me remette en bonne vitesse Allez. Allez on reprend un petit peu de patate On reprend un petit peu de vitesse Et on est parti Et je ressente ma caméra parce que visiblement elle s'est un peu décentrée euh, Vous avez raison de me doubler Par contre il me fait quoi le GPS euh, il me fait faire un truc bizarre là, non Non, non, attends, attends, attends Il me fait faire un truc bizarre là, c'est pas possible Pourquoi il me fait passer par le gros tas, ce débile Jamais de la vie Jamais de la vie, tu me fais passer par le gros tas Ah ouais, d'accord, ouais c'est à cause du premier point Ok, bon j'ai eu un petit peu peur J'ai eu un petit peu peur Allez, hop, on se met en quatrième Là, on va pouvoir un petit peu décoller, voir... De euh... bon, toute façon, on est limité à 90, oh là là Lui voulu la tourner, j'ai rien compris Hop et on va découvrir un petit peu de nouveau cette route. Ce qui est sympa aussi, c'est que j'ai exprès choisi une route que je n'ai pas encore explorée sur Grand Utopia. On avance dans l'exploration. Euh, également aussi, parenthèse, parce que vous n'êtes pas nombreux à me suivre en live, et c'est bien dommage, donc euh, je vais vous le redire en vidéo, mais c'est pas grave. Au euh... oh, purée, je suis à 100 km/h là dans la descente, hein, si vous voyez en bas là, dans le, dans le sombre. Il euh... y a un mode maintenant qui permet à Grand Utopia d'être euh, compatible avec euh, ProMode. Ou euh, la map européenne, Vania bien sûr. Donc euh, c'est-à-dire... Euh, tu peux avoir Grand Utopia et en même temps tu peux rouler euh, sur ProMode ou sur... Euh, voilà, sans avoir à faire deux profils distincts. Alors moi ça ne fonctionne pas. Bon déjà dans un premier temps, il y avait un truc qui me freinait, c'était que Mygotopia et Aiko ne soient pas compatibles. Mais dans tous les cas, ça ne fonctionne pas chez moi, je ne sais pas pourquoi. Je fais tout comme il faut, hein. c'est-à-dire qu'il faut juste installer le mod et le mettre au-dessus, euh, si vous voulez, de, euh, de Grand Utopia. Ça ne fonctionne pas, donc comme ça l'affaire est réglée. Voilà, c'est bien dommage. Mais ça ne fonctionne pas Et puis euh... Et puis Ça se trouve il faut faire un nouveau profil quand même je sais pas du tout Mais en tout cas ça ne fonctionne pas Et je ne referai pas de nouveau profil faut pas déconner Enfin sauf pour retourner en pro mode hein. Mais je vais pas refaire un nouveau profil grand utopia Ça je vous le dis direct Bon on va les laisser passer J'adore conduire en manuel Oh je vous jure Hop Alors vous me voyez pas en face cam, mais vous pouvez m'imaginer avec la main sur, euh, sur le levier de vitesse et je, par, je parle bien du levier de vitesse Enfin euh, bon bref <rire> Allez Petite cinématique les amis on en profite Bozel euh, du, du coup ben, J'allais vous, <rire> vous demander Parce que je peux acheter une remorque avec ce camion là Une remorque en, en plus, hein, une remorque tractée Comme là c'est le camion vert que vous voyez Me permettant de faire d'autres types de livraison Parce que là notre, notre mission c'est euh, la, la, la conduite jusqu'au point d'accord Mais on peut faire également de la marchandise avec euh, De la marchandise spécifique Euh et j'allais vous demander si ça vous intéressait Mais je pense pas qu'on va rester avec ce camion trop longtemps Si vous voulez mon avis Donc euh, si jamais vous avez un mode à me conseiller Vraiment là je compte sur vous les amis Ah c'était juste ça Oh la déception Oh my goodness <rire> écoutez ce son de, du moteur c'est vraiment sympa Si vous avez un mode à me conseiller euh, Mais ça va être encore la merde là Mais il y a combien de, de, de véhicules là c'est les bouchons Il est 15h les gars c'est l'heure de faire la sieste En plus on est quoi quel jour On est dimanche Oh là là. Bref, si vous avez un mode à me conseiller un camion porteur qui fonctionne, je suis preneur Parce que moi, j'ai la poisse avec les, les camions porteurs, ça ne fonctionne pas Donc vraiment, si vous avez un camion porteur qui fonctionne et qui est sympa, n'hésitez pas Ça peut être un camion militaire, justement un camion tout terrain, ce serait vraiment l'idéal hein, Un camion tout terrain pour pouvoir prendre les petites routes Mais même si c'est pas un camion militaire, n'hésitez pas Allez, hop, c'est bon, ça m'a saoulé Vous avez compris que ça n'avancera pas On a un camion tout terrain, donc si jamais je dois aller dans l'herbe, j'irai dans l'herbe C'est pas un problème, là de toute façon, il y a des personnes qui tournent à gauche C'est formidable Allez, salut les pompiers. Allez, moi je petite voiture jaune. Non, ça, tu me laisses passer là. Non, tu me laisses si tu me laisses passer. Merci. Je suis militaire. L'avantage aussi, c'est que j'ai le droit de de m'octroyer des droits comme ça. Hop là. Eh ouais, à un moment donné, faut pas faut pas Faut pas couler. Vlados il m'a dit je pouvais. <rire> non, j'ai dit je faisais pas de blague. Oh non. Mais en fait j'ai peur d'ailleurs de cette vidéo parce que moi comme dit, moi je fais ça en toute bienveillance. Hein. C est, c est, vraiment j'ai pris ce camion euh, sans en penser quoi que ce soit. Et là j'ai un petit peu peur de... J'ai un petit peu peur. Les gens ils vont voir la miniature, ils vont croire que je suis un pro... Euh, hein. Moi je suis pro rien du tout moi. Je suis pro rien du tout, je suis pro paix, Je suis propice. Oh Propice Vous avez la... le jeu de mots Je suis propice au propice. Bref. <rire> On va prendre droite la falaise alors il y a le logo de l'autoroute Mais vous inquiétez pas on va pas prendre l'autoroute Dans tous les cas ça restera une départementale Hop on met Le frein, le ralentisseur Comme ça j'ai même pas besoin de toucher au frein J'ai juste à rétrograder J'adore J'ai l'impression de recommencer Eurotruck là Genre comme au début C'est ça qui manquait c'était de rouler en manuel Hop ah Oh putain je suis un connard Désolé Désolé hein Hop. Droite, gauche, droite Ouais On se sait, on se sait Bon ben voilà c'est plutôt pas mal Alors il faut savoir que le GPS en haut à gauche il était déjà intégré hein. Donc c'est pour ça moi j'avais euh, rajouté le GPS euh, en bas là En bas là En pensant qu'il n'y euh, avait pas de GPS en haut à gauche Donc c'est pour ça qu'il y en a deux hein. Je suis pas si débile que ça et un seul aurait suffi euh, D'ailleurs pour être honnête je regarde les deux en même temps hein. C'est à dire que je louche Il <rire> y a mon œil gauche qui regarde en haut à gauche Et mon œil droit il regarde en bas à droite donc euh, voilà, je, je louche un peu. Et ça me permet de, de bien voir la route que je dois prendre. Mais par contre, restons concentrés quand même, parce qu'on est là également. Ce serait sympa si on trouve une route cachée, une route secrète. J'espère que je suis pas passé à côté tout à l'heure. Mais ce serait vraiment sympa. Oh, il y a l'heure qui est écrite en haut, 15h10. Ah, oh, c'est chouette. Ah, il y a la cinquième vitesse là-haut également. Ah, j'avais pas vu le tableau de bord là-haut. On peut voir si on met le régulateur. Attendez, je vais mettre le régulateur. Hop. Ah non, c'est pas cette touche. Euh, bref, on voit la température. On voit les... Ah, c'est excellent. Excellent Bon j'ai pas passé une seule fois la sixième vitesse hein, Depuis tout à l'heure hein. Vraiment c'est un camion qui envoie, Qui envoie pas assez Il doit être assez lourd D'ailleurs euh, bon euh, vous l'avez compris Mais c'est top secret hein, ce, ce que je transporte hein. Moi on m'a fait le, le, le, le plaisir de conduire ce camion Mais je ne sais pas ce que je transporte derrière Enfin si peut-être que je sais mais je peux pas vous le dire <rire> C'est secret ça Pour des raisons évidentes Bon maintenant que je sais quel type de camion je conduis Je, je comprends mieux Ouah wow, comment il a déboulé lui On dirait moi euh, De manière générale Allez par contre il a vraiment du mal à envoyer hein, le, le camion hein. Ah ouais mais par contre euh, Faut accélérer devant Accélérer Rêler Rêler Je dois mettre en combien de vitesse là oh. Déjà que la manuelle J'ai plus l'habitude Mais en plus avec un camion comme ça que j'ai jamais roulé je sais pas du tout c'est quoi l'optimal y a pas le... sur le compteur Ah si y a une jauge verte et une, une jauge rouge Ah mais là je peux pas me mettre en deuxième C'est ridicule, là je suis en troisième hein, les amis Hop Oh un nouveau point d'intérêt, parfait, magnifique Donc là on arrive sur la falaise, on va voir une cinématique de la falaise Et ça c'est chouette Et ça c'est chouette D'ailleurs je n'ai pas les pleins phares, hein. ceux qui voient le voyant bleu c'est un bug Je ne sais pas d'où ça sort Mais c'est un... un bug de voyant euh, J'ai pas le droit de tourner à gauche, qu'est-ce que j'en ai à foutre ah mais c'est pas, je peux faire le tour Waouh C'est vrai que c'est pas moche C'est vrai que c'est pas moche ici hein. Moi c'est ça ce que j'aime C'est découvrir à chaque fois Grand Utopia Et le redécouvrir de manière totalement différente Et changer de véhicule c'est quand même un c'est quand même un, un petit kiff C'est quand même un petit kiff Hop on va se mettre ici Extinction de voix en cours hein. Hop et on est parti <rire> Oh là là c'est sympathique ça Hop j'ai pas eu le temps de faire une capture d'écran, je suis d'ague. Euh, donc voilà, on peut voir un petit peu euh, euh, la falaise, hein, c'est ça J'ai oublié le nom, ça y est. Ah, j'ai une mémoire courte aussi. Hein. J'ai une mémoire courte. Oh J'entends le bruit d'un avion. L'avion, l'avion, l'avion. Ça fait lever les yeux. Oh Il va arriver. Il va arriver l'avion. Il va passer sous le pont. <rire> oh <rire> Il passe vraiment sous le pont Ah je suis mort Incroyable c'est GTA ou quoi là Oh c'est trop stylé C'est vraiment trop stylé oh, J'adore J'adore ce jeu Mais par contre je suis jamais allé là hein. Ça me dit rien du tout cette route hein. Ah je suis content de monter euh, dans le, dans le nord-ouest euh, De la map Ça fait longtemps que j'y suis pas allé Ici ça ne me dit rien du tout Ça me dit rien du tout Là en plus on a un échangeur Assez particulier, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet échangeur. Bon, le camion il roule sur la gauche. J'adore. Ça a changé la Moselle. <rire> ah, j'espère que vous kiffez en plus. J'espère que les graphismes et tout sont à la, à la hauteur. Ah, le retour de l'avion. J'adore. C'est vraiment, euh, vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Hop Tous les voyants sont bons. Je démarre. D'ailleurs, tout à l'heure j'avais des voyants rouges qui étaient allumés. Ils ne sont plus allumés, tant mieux. Ah Mon GPS il fait encore de la merde. Euh, là il me fait faire quoi là Pourquoi il me fait faire demi-tour par là What Je viens de là moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Ah ouais, si je veux passer par là il me fait faire un... Je peux pas faire ça Mais il est complètement débile le GPS, ma parole. Si je passe par là, je peux bien descendre là Bon je vais pas écouter le GPS il est complètement débile Moi ça me paraît logique ce que je vais faire Et au pire si je me, si je me trompe c'est pas grave On est là pour, pour essayer Attendez. Heureusement j'ai le track hier, Donc le suivi du mouvement de la tête qui me permet de me pencher et de voir à peu près derrière le rideau Mais oui regarde le GPS C'est bon il a rechangé d'itinéraire Mais oui Ce que là tout compte fait Il me fait faire passer par là Mais là si je veux je peux aller là Voilà mais c'était ça mon plan initial c'était ça mon plan initial pourquoi, il, pourquoi le GPS il fait biser des, des, des, des, des dingues Incroyable Oh c'est joli C'est vraiment joli On va peut-être essayer de faire une miniature ici les amis La miniature du drame Parce que montrer un camion russe sur Youtube Je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée Mais je suis pas je suis pas un champion Voilà, hein, je, je suis pas l'un des meilleurs Au pire là on sait pas que c'est un camion russe non <rire> Je veux dire on sait pas que c'est un camion russe en vrai de vrai et voilà le travail d'artiste Boum Boum boum boum boum Et on va passer par là d'ailleurs On va passer juste en dessous Oh je pense qu'on aura d'autres screenshots à faire euh, possiblement Mais en tout cas voilà en Prochaine vidéo les gars On va prendre un autre camion Je vais lire vos commentaires euh, Vraiment je, je compte sur vous pour me donner un, un camion porteur Tout terrain ou non <coughs> Qui va nous permettre De faire quelques dingueries J'ai entendu l'avion mais c'était dans le jeu, oui, c'est l'avion, je sais pas si vous l'avez entendu, j'ai entendu l'avion, je croyais que c'était dans la vraie vie, je me suis dit, il y a un avion qui, qui qui veut atterrir dans ma cour, dans la vraie vie, je me suis dit, voilà, j'ai un camion russe, j'ai foutu le bordel. <rire> Allez, on rentre dans la falaise, enfin on rentre dans la falaise, euh, évidemment c'est tout sens figuré, hein. Parce que sinon ça fait des dégâts. <rire> Hop là, et du coup c'est bien, ça nous fait une petite vidéo comme à l'ancienne. Euh, justement que vous avez beaucoup apprécié Une des dernières vidéos que j'ai faites, euh, qui était un petit peu longue Chill, détente euh, C'est un petit peu l'idée euh, Un petit peu l'idée aujourd'hui Bon donc vous l'aurez compris là je voulais vraiment faire euh, La blague de, le, de la mission Orion euh, Opération Orion mais du coup c'est vraiment Juste pas la blague que je peux faire avec ce véhicule là Mais waouh. Wow. Et eh, d'ailleurs le klaxon ah, Ouais ouais ah, Ouais c'est sympa Sympa c'est sympa. Le Sky Park. Envoyé de t'envoyer en l'air. Pas de problème, moi je t'envoie en l'air quand tu veux. C'est juste que personne ne veut que je lui envoie en l'air. Euh, alors, où c'est qu'on va là Point d'interrogation, ça va être voilà, une agence de recrutement tout à fait. Très bien. Nous avons des petits, euh, des petites terrasses. En bord de route, c'est sympa. Sympa c'est sympa. Oh là là. Et là on voit le pont sur lequel nous étions tout à l'heure. Oh magnifique le timing. Magnifique le timing. Allez, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Pose pas le pied. <rire> d'accord. Hop là. J'ai pas encore calé d'ailleurs. Eh, je tiens quand même à préciser que j'ai pas calé. Et ça c'est fort. Parce qu'il faut le faire. Vas-y, hein. j'essaye de monter dans les tours. Oh purée. Oh bah il était temps que je décrasse le moteur. Ah oh, mais d'accord. Oh. La puissance qu'il a le camion Mais je suis un sgek depuis Eh hey, ça fait une vingtaine de minutes que je roule Je suis en sous régime total Oh mon dieu ok Bon du coup là vous voyez je suis de nouveau en deuxième Voilà, hein. bon, c'est limité 50 mais euh... Et là tout de suite la puissance C'est la puissance Mercedes-Benz très bien Troisième Ah ouais bah c'est sûr que c'est différent Ouais bah depuis tout à l'heure j'aurais pu envoyer quand même hein. J'aurais pu un peu plus envoyer dans le pâté Bon oh bah c'est pas grave il faut, il faut découvrir Hop Alors là je crois qu'on a un petit problème encore euh... Je crois qu'on a encore un petit problème devant Non mais c'est un truc de zinzin bon, ça sert à rien d'attendre Ça sert à rien d'attendre On sait que Que c'est peine perdue Eh ils sont vraiment pas malins ici hein, Quand même hein. Ils sont vraiment pas malins hein. oh Ah oui non mais là c'est Ah mais purée mais on est dimanche Mais non c'est le samedi les manifestations C'est pas le dimanche qu'est ce qu'il nous fait lui <rire> Oh non mais n'importe quoi lui Mais y a rien qui va Non mais là par contre je peux pas, je peux pas passer hein. Là là par contre euh, Autant au niveau manœuvre, euh... Oh je sais Je sais comment je vais faire Hop J'ai rien tapé hein. c'est juste la bordure que j'ai justement arrêté Hop Regardez ce que je vais faire Nouveau passage, carte mise à jour Oh bah voilà je découvre une route secrète, vas-y j'y vais Ça fait partie du jeu Bon c'est pas non plus une, une, une petite route hein. Mais là c'est une route secrète Donc on va en profiter pour la prendre Ça va peut-être décanter la circulation Nous on est là pour ça les amis Alors où c'est que ça nous emmène Où c'est que ça va nous emmener C'est trop bien ce, d'avoir de, des routes secrètes comme ça Et ça, s'il y aurait pas eu le, le bouchon, on l'aurait jamais trouvé cette route-là. Oh, c'est beau. Attendez, petit screenshot encore. <rire> un petit screenshot. Ah oh, oui, si, si. Bah, ce sera peut-être ça la miniature de la vidéo en réalité, parce que là, ça donne encore un petit peu plus envie. Oh, par contre, j'ai envie d'aller dans l'eau. Hein. Ouais, je sais. D'ailleurs, les gars, je pars bientôt dans le sud. Si jamais il y en a qui habitent dans le sud, mais genre dans le sud au niveau de Fréjus, je veux dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'écrire en message privé. N'hésitez pas. Voilà, vraiment, je ne mange pas. Euh, N'attendez pas que je sois rentré chez moi pour dire Ah mais je savais pas que t'étais dans le sud <rire> Vraiment hein Je vous connais bande de loulous Hop Et à la taille de la miniature Incroyable Et je roule plutôt pas mal Et l'angle de braquage il est vraiment bon hein Ah ça rejoint la route ici qu'on a déjà pris tout à l'heure hein, Tu vois donc je suis passé à côté Ah non je suis pas passé par là tout à l'heure Ok d'accord très bien Donc là ce qu'on va faire On va faire demi tour ici On va reprendre cette route là et normalement on devrait passer. Si euh, ils ont des pop. Et même s'ils ont pas des pop on pourra passer. Alors attendez. La voiture arrive, je l'ai vu, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mais normalement ça devrait bien se passer si tu arrêtes de bouger. Voilà. Et là ça passe largement devant. Hop Et voilà C'est vrai que niveau manœuvre, en fait, alors j'avais toujours un a priori sur les camions porteurs. Bon après il est quand même plus petit On entend encore l'avion Il est quand même plus petit que des camions porteurs de marchandises je crois hein. Mais en vrai niveau manœuvrabilité c'est quand même je sais pas c'est quand même ça va en vrai Moi je pensais toujours que c'était plus compliqué à manœuvrer justement dans les petites ruelles parce que bah tu peux pas justement euh... Enfin il y a tout qui suit quoi Comme un bus quoi Mais en vrai de vrai en vrai par exemple Bon c'est toujours bouché mais là je vais pouvoir passer Tout à l'heure au tout début de la vidéo Quand je suis passé entre deux véhicules Et que c'est un peu ricrac, euh, j'aurais pas pu avec un semi Alors que là avec lui j'ai pu Donc euh, voilà je dis ça je dis rien Et donc là normalement regardez bien Voilà là je vais pouvoir passer C'est juste que la voiture là elle va me faire un petit peu chier Mais c'est pas bien grave Hop là je passe mais genre sans aucun problème hein. Là avec un semi je peux pas passer on est bien d'accord Alors que là si Si Oh mec Je suis juste un génie Voilà c'est bon Eh hey. <rire> Dites moi les gars S'il vous plaît Très honnêtement Avec un semi Est-ce que ce que je viens de faire Ça aurait été possible Je pense pas hein Ah je suis content Putain la première elle envoie hein. On va marquer le stop quand même ah Je suis en train de me pencher comme un cochon Calpa calpa calpa Ok super Oh là là, je suis bon, je suis monstrueux. <rire> J'adore. J'adore cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas trop de conséquences. Mais ce genre de camion, c'est que du kiff. Ce genre de camion, c'est que du kiff. Merde. <rire> J'ai activé le frein de parking en roulant. <rire> euh, là, il y a des routes secrètes là. Attendez. Je vais à gauche. J'ai trouvé une route secrète. <rire> On est là pour ça, les amis. Une petite route sinueuse là. Let's go! Alors, je suis pas allé à droite parce que c'est interdit aux camions et que ça avait pas l'air intéressant, surtout. Mais je pense que c'est aussi une route secrète. Mais là, ce passage-là, bah en fait, c'est un raccourci. Hein. C'est un raccourci qui va nous mener à la route en face, je pense bien. Et ça, c'est chouette. Hein. Et je pense que sur Mycotopia, il euh, y a plein de routes dans le genre en vrai. Hein. Moi, ce qui me plairait, c'est de trouver une route comme ça qui nous mène à un endroit de, de zinzin, quoi. Parce que bon, là. Ça va nous, juste nous mener à une route, je pense Mais par contre, une route comme ça qui nous mène à un cul-de-sac Et à un point d'intérêt de zinzin, tu vois Genre une maison cachée Ou des trucs comme ça bah, En vrai, ce serait grave stylé Là, on a vu des maisons sur le côté, en haut, là Voilà là là, ça nous mène à la route Mais non, attendez On passe en dessous d'un pont, oh là là Ça nous mène pas du tout à la route Oh Incroyable, où c'est qu'on arrive Je ne sais pas. Il commence à pleuvoir par contre, on va mettre les, euh, les essuie-glaces automatiques. Ça va rejoindre la route, la route là-bas. Peut-être Qu'est-ce okay, qu'on est en train de faire On est en train de faire un détour de zinzin, mais j'adore. J'adore, c'est pour ça que je kiffe cette vidéo là déjà. Me dit que ça va même pas rejoindre la route que je vois. Ah, si, si, c'est bon. Là, s'il y a une voiture en face, par contre, c'est mortel. Hein. On va faire gaffe. Wesh, où est-ce qu'on est là oh Ok, bah on va prendre à droite. Hein. Où c'est qu'on est, qu on est Alors on va regarder le GPS un petit peu. Mon bois. Hein. On fait des détours, mec C'est impressionnant. On aurait dû aller là. On est en train de faire un détour. Mais il y a peut-être une route cachée là, à mon avis, non On va voir. Bah là, y a Et là forcément il y a une route qui mène là-haut On y va On y va Mais c'est obligé Et franchement j'espère que vous passez du bon temps devant cette vidéo là Vous êtes pris à boire, à manger Un petit truc à la cool N'hésitez pas à vous abonner encore une fois j'insiste Et à mettre le petit like, le petit commentaire Et en effet on va aller tout droit <rire> J'adore, et on rentre où là Dans la falaise j'imagine de nouveau non Ah non, Malentra. C'est un village caché C'est un petit village caché Excellent Excellent Bon là c'est interdit au camion Rien à foutre, alors je peux aller à droite Je vais aller tout droit et Je peux aller à droite si je veux Il y a tellement de Tellement de possibilités Ah par contre les textures ici euh... Il s'est dit personne n'allait passer par là on est, en et on est en Alsace On dirait des maisons alsaciennes. Incroyable. Et par contre, on se croirait vraiment dans un. On se croirait vraiment en guerre, dans un village de guerre en vrai. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On se croirait vraiment. Euh... Alors là, du coup, on va mettre du, du, du flou de malade parce que comme les maisons sont floues. Euh... Alors attends, comment je peux faire Force à fond. Pas trop de transition. Et la profondeur Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais bon, ce, ce sera déjà mieux que rien Ok Ah mais là je suis même plus sur une route là oh, D'accord, ah oui c'est pour ça en fait, on n'était pas censé aller là euh, J'espère juste que c'est pas euh, Que je vais pas tomber dans le vide Oh là là, non non Je vais pas tenter le diable Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres Totalement Je vais pas tenter le diable Et je vais Faire demi-tour dans l'herbe là Parce que j'ai peur que d'aller tout droit je tombe dans le vide J'espère juste qu'il n'y a rien derrière. Je suis déjà prêt à, à freiner fort. C'est bon, je touche rien. Ok, je m'arrête. Je repars vers l'avant. Est-ce que là, oui, ici si ça va être possible, je m'arrête. C'est bon. Putain, je suis vraiment... Euh, je suis précis, hein. Je suis quand même vachement précis, ça me plaît. Hop, et on repart, et on va prendre du coup l'autre route. J'adore. Eh vraiment, my goodness, bravo pour ton travail et merci de nous faire faire des routes comme ça, quoi. Vraiment, hein. Faut le dire qu'avant, il n'y avait pas ça, hein. Enfin, la fonctionnalité n'existait pas. il euh... n'y bah, avait pas ça, quoi. Alors, donc là, on va aller à gauche. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas de voiture. Et ça repart. Et on va rejoindre de nouveau la route. Là on est dans les. Dans les champs bah c'est bien ils sont un petit peu arrosés Et ce bruit quand même hein. Ce bruit il fait du bien ça change oh, Merde Oh putain Oh la vache oh, oh heureusement que c'est un camion qui est fait pour enfin, Alors peut-être pas euh... Alors là on a frôlé la catastrophe on a frôlé la catastrophe <rire> J'ai fait du deux-roues, hein. J'ai fait du deux-roues. Alors, on est où, là Ouais, on rejoint la gavroche euh, facilement, on est très bien. Euh, gavroche, pardon. Et euh... Alors, il y a un point interrogation à faire. Et après, on revient ici, et ouais, ça va continuer par là. Très bien. Je me demande si on pourrait pas passer par là. Si ce serait pas plus intéressant. Euh... Je pense que ça peut être plus intéressant de passer par là. Donc c'est ce qu'on va faire. Tant pis pour le plan d'interrogation de, de, de, de Gavroche. Euh, et encore. Ouais si. On va faire ça comme ça. Allez, j'aime bien changer les, les plans de dernière minute également. <rire> Niveau essence d'ailleurs. Ça m'a l'air bon. Alors je vais vérifier quand même au cas où que ce soit un bug. On va vérifier là. Oui je suis au taquet très bien. Euh bah. Ah je pense que comme c'est un mode, il n'y a pas d'essence euh, qui se perd. Parce que ça m'étonnerait que je sois encore full essence. Là. Oh on a un camion là. Bonjour. Hop là Trop stylé Hop Oh merde Excuse moi monsieur Eh ben décidément Tu veux passer Non Très bien Je te laissais la place hein, si jamais ah je suis désolé je suis un petit peu un zizi à ce niveau là mais faut pas m'en vouloir Je roule en manuel Et c'est pas pareil 79 degrés Ça chauffe Marcel ça chauffe Alors ce qui est amusant c'est que je suis en 4ème et là bah j'ai jamais pu mettre la sixième Je peux même pas mettre en cinquième parce que je suis au maximum je suis à 90 km heure Ça c'est rigolo quoi. C'est kiffant. Hein. C'est vraiment kiffant. On va prendre à droite. Alors ça je sais pas si c'est un bug que les deux voyants clignotent également Mais je pense que c'est un... un bug Et que c'est comme le plein phare qui reste allumé alors que je l'ai pas du tout Hop Bon en fait faut toujours se mettre en première hein. oh C'est exactement ce que je voulais Nouveau passage ah ah je me suis trompé ah C'était même pas là qu'il fallait tourner en plus Ah oh, mais c'est excellent c'est encore mieux Bon ça va... Eh c'est juste une ligne droite C'est rien de... C'est rien de folichon Mais euh... <rire> Me suis trompé Mais tant mieux Eh mais attendez Est-ce qu'on serait déjà pas passé par là Une fois avec euh... En convoi avec My Godness et Miss C'est pas impossible On venait de la gauche C'est maintenant C'est maintenant comme ça Voilà Et je fais chier personne Magnifique Magnifique Un peu risqué avec ce temps là mais... Mais c'était jouable Alors là il faut juste pas écouter le GPS faut qu'on aille tout droit là. Hein. Carrière, ouais. À la carrière de mon bois. Donc je vais quand même enlever euh, le petit point du GPS. Voilà. Comme ça, là, on a encore 14 km. Donc un petit quart d'heure de route. Mais ça, c'est si on trouve pas de, de route secrète entre temps. Par exemple, ici. <rire> J'ai paniqué J'ai paniqué Je voulais prendre cette route directement. Vite Dis-moi que c'est une... Dis-moi que c'est une... Quoi Oh putain En plus c'est une euh, route euh, cachée C'est une route bloquée Oh non je suis deg Oh en plus j'ai calé Oh je suis deg C'est une route avec des croix Ultra dangereux Allez ni vu ni connu. Bon ben... Le drame pour pas grand chose. Hein. 40 km/h en première. La deuxième qui passe. 50... 60 en deuxième. Large, sachant qu'on est un peu en montée. Et la troisième. Et on a la carrière qui est donc sur la gauche. Et donc là on va voir des petits virages assez sympas Mais sur donc euh, cette route hein. euh, Ah j'avais même pas remarqué le fanion il est dans le ventilateur Je pense que c'est parce que ça a secoué Parce qu'avant il était pas dans le ventilateur Bon là partant de pluie on va quand même faire gaffe Parce que là en plus les routes sont quand même pas mal inondées. Ça me rappelle la tempête chez moi euh, Cette semaine je sais pas si c'était la tempête chez vous euh, Mais c'était la tempête C'était la tempête Là, pareil, on va faire gaffe. Les essuie ils sont emballés comme jamais, c'est un truc de zinzin. Très bien, c'est vraiment c'est vraiment agréable de, de conduire un, un porteur. Je comprends mieux le, le plaisir d'installer un mode comme ça. C'est vrai qu'au au début, quand j'ai découvert Euro Truck, bah voilà, moi c'était conduire des gros camions directement. Hein. Mais là ça rajoute vraiment le côté, euh, voilà, le côté réaliste, le côté plus plausible. plausible. Et euh, j'aime beaucoup. Air du col de Saint-Angèle. Où ça Ah bah ben on l'a passé. J'avais pas fait attention. Alors qu'est-ce qu'on a là Attention aux véhicules lents sur 2 km. Je pense que je fais partie de ces véhicules Je pense Pay attention to slow vehicles Yep No problem De toute façon il y a deux voies donc. Euh... Alors je risque un peu de déborder Mais là l'idée ça va être de pas trop déborder hein. On va faire ça bien Donc voilà les petits virages Mais la tenue de route elle est quand même vachement mieux Moi je, euh, avec un porteur Enfin en tout cas avec mon DAF Là le virage que je viens de prendre J'aurais perdu euh, l'adhérence hein. Attendez je fais un test Ah voilà Là je perds l'adhérence, voilà d'accord, j'ai rien dit J'ai rien dit Bon on va laisser passer la voiture, là j'ai compris qu'elle était pressée Elle a bien raison Mais moi j'ai assez de patates pour doubler s'il faut Il n'y a pas de voiture, j'y vais Parfait Et là je dérange personne Et ça c'est beau Et ça c'est beau messieurs dames J'avais pas vu que je pouvais me rabattre déjà Je pensais pas que j'allais si vite Ok la voiture derrière elle me suit de ouf hein. Ah non ça y est elle me double Casse les couilles ça hein. Ils savent pas ce qu'ils veulent hein. Là je suis concentré pour euh, <rire> Pour cogner personne Bon bah là je peux plus doubler ça y est on profite des, des virages, moi j'adore la tempête comme ça Allez On la fait pas à l'envers toi hein. J'ai trop peur qu'il me rentre dedans Moi je me fais confiance là mais je fais pas confiance au camion moi, Je suis bon Je suis bon Ok J'ai l'impression de passer mon permis. Ça me déplaît pas. Et voilà le travail. Giratoire, on a un entrepôt ici, c'est bon à savoir. Je découvre, comme dit, j'ai l'impression que je suis jamais passé par là. Hein. C'est pas impossible non plus, mais. Là, il y a une route cachée qui va être à gauche. Je le vois sur le GPS. Vous voyez le. Vous voyez après ce virage là Voilà. Et eh bien, il y a un petit truc gris là sur la gauche. Ça, ça veut tout dire. Ça, ça veut tout dire. Et d'ailleurs, il y a même un panneau qui nous signale Gordal. Ah ah Une route cachée Une route cachée. Peut-être. Allez, on essaye. J'espère qu'il n'y a pas de de croix Et c'est pas une route cachée Si c'est une route cachée Non c'est pas une route cachée C'est pas une route cachée mais est-ce que vous pensez Que ça va vraiment mener à quelque part Ah ça va être la suite Oh les amis là ça va être la suite de Grand Utopia Oh j'avais jamais fait attention oh Et j'avais jamais fait attention Mais en vrai c'est vrai qu'il y a tellement de potentiel Là, là il, va, il va se passer des choses ici là eh ben on va pas aller plus loin les amis, ce serait dommage Hop, on va juste faire un petit demi-tour Ça devrait poser problème à personne Oh là là, là-bas, là je vous dis, ça, ça annonce du lourd Là-bas, ça annonce du lourd Hop On va juste pas tomber dans le ravin derrière Voilà, C'est pas mal Parfait J'ai dérangé personne, c'est superbe, l'objectif est validé Allez Oula euh, alors, vous êtes au courant que juste ça c'est pas possible? Euh, là, on va avoir un petit souci là. Enfin, si, si, si, si, si c'est bon, ça devrait aller. Alors, ça c'est du top délire. Ah, bien sûr que ça passe pas. Non, mais hé, hey, c'est quoi ce, ce, ce délire? Bon, là, je suis en train de frotter des deux côtés. Hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, c'est pas de ma faute, hein. c'est juste pas possible ça. C'est juste impossible ce qui nous arrive Qu'est-ce que c'est que cette histoire Jamais vu ça Hop, ce sera pour toi my goodness oh, C'est les événements routiers aléatoires ça hein. La magie La magie, la magie Allez hop Tu l'as vu le Dodan Parce que moi je l'ai pas vu Bon, là il y a aussi une route cachée à gauche, hein, 100%. Et à mon avis, ça doit mener euh, aux prochaines zones. Si vous voulez mon avis. Donc on va pas y aller. On va pas se spoil. Je vais rester en deuxième. Je pense que. Bah, je pense qu'on a pas le choix. Vu comment ça va monter là. On va pas tenter la troisième. 28 km, c'est le nombre de kilomètres qu'on a fait depuis le début de la vidéo, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises. C'est pas mal. Oh là là. Oh là là, faites pas ça, hein. Oh là c'est terrible. C'est joli. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Oh. Eh, regardez ces détails de la pluie là. Franchement. Eh, hey, hey, franchement, est-ce que c'est juste pas stylé là ah. J'adore ce jeu. Voilà. Col de Saint-Angèle, on est à 632 mètres d'altitude, on va redescendre du coup le col. D'ailleurs qu'est-ce que vous appelez le col C'est une vraie question les amis, un vrai débat Le col, est-ce que pour vous c'est le point le plus haut Ou est-ce que c'est la route qui mène à ce point Ça c'est une vraie question Là le col visiblement c'est le point le plus haut Mais c'est vrai que moi j'aime bien dire Le col pour parler du trajet Donc la montée Pour moi le col c'est toute la route là Depuis tout à l'heure Donc voilà, vraie, vraie question, vrai sujet de débat De, de société, dites-moi euh, les gars Pour vous le col c'est quoi Et Je parle pas du col, euh, autre chose du col hein. Bref je préfère le dire parce que je sens les fans venir à 1000 à l'heure <rire> Donc là on va refaire des virages Et c'est la descente et on va finir le trajet là dessus Alors on va juste éviter de pas faire de... Enfin, voilà on va éviter de, de, de mourir Voilà enfin, J'arrive peut-être un petit peu vite c'est vrai Là on va laisser couler le Bah là il n'y a plus besoin d'appuyer sur l'accélérateur hein. <rire> On va laisser couler la bête déborder sur le côté mais faire ça bien C'est qu'un coup il ralentit un coup il accélère Alors euh, toi tu peux pas faire un truc euh, cohérent quoi Alors, via Vaduc Chalzold. Très bien Très très bien ça Bon malheureusement il pleut mais Là, là, là, là. Regardez là comment on penche Regardez comment ça penche par ici Oh purée Ah ouais le dénivelé là c'est quelque chose quand même hein. Ok Ok Bon là la règle d'or c'est de rouler entre la première et la deuxième hein. Carrément on dirait les voitures elles roulent sur deux roues quoi. Tellement elles penchent Je leur laisse un petit peu d'avance devant, c'est parfait Bon je réitère ce que je dis, hein, c'est très agréable à conduire Vraiment vous avez des moments, j'espère qu'ils vous plaisent Où je ne parle plus, je ne fais que de rouler et je m'amuse Je chill, c'est vraiment agréable Oh, oh j'ai failli taper le... Alors j'ai pas compris le retour de force Ce qui vient de se passer, j'ai eu un Un retour de volant Violent quand même hein Violent quand même, bon là si on tombe euh, ça... oh Mais c'est ultra Mais ça n'existe pas ça c'est ultra dangereux Enfin si ça existe Mais là il devrait y avoir des rambardes quand même là C'est ultra dangereux là Là tu tombes euh, je sais pas où tu finis hein Bah si dans l'eau <rire> Et on arrive messieurs dames à Chasse Gueule Chalzel On arrive à destination messieurs dames Et ça c'est beau on a eu un itinéraire vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, on va voir où est-ce qu'on va se, euh, se garer, tranquillement. Il est en train de faire pipi, ça, je reconnais. <rire> je pense qu'on va aller se garer tranquillement euh, sur la gauche. Là où il y a un garage, hein, directement, Ou alors sur la droite, c'est une bonne idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va aller... Eh, hey, il y a une route cachée, là, non Vas-y, go, j'y vais. On a encore une route cachée, les amis. <rire> ah, mais bah non, mais c'est la route... Non, c'est pas une route cachée, c'est bon. Ah, j'ai du mal à comprendre le GPS, des fois. D'accord. Et c'est ici que... Oh, il y a une cascade d'eau, frère. Oh, c'est magnifique. Vas-y, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout pour voir. Ah, bon, bah, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Ah, <rire> je suis deg je suis deg Bon bah les amis en tout cas les amis J'espère que vous avez kiffé euh, cette vidéo Vraiment je compte sur vous si c'est le cas N'hésitez pas à bombarder la barre de like J'ai hâte de vous lire en commentaire Vos idées de mode de camion euh, bien, à conduire Et puis euh, nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos Pour de prochaines aventures et j'espère vraiment que ça vous a euh, fait kiffer Hop on va se mettre là directement Se positionner sans aucun problème yeah Voilà je pense que c'est une bonne conclusion Pour une bonne vidéo Plein de bisous les amis Ciao tout le monde